Important. Donc, ma conclusion, donc, il nous appartient en tant qu'animalistes d'exiger que les luttes antiracistes, antisexistes, etc. soient menées de manière compatible avec l'antispécisme. L'animalisme est une formidable occasion pour revoir des erreurs massivement présentes chez les autres luttes et héritées du christianisme et du marxisme. Et nous devons fonder le progrès sur l'éthique, sur l'égale considération des intérêts, l'existence de vérité objective et sur une vision à long terme du, du progrès. Voilà.